Rappel. Déclaration des députés le député d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, c'est la semaine du gouvernement local et j'applaudis donc tous les maires, les conseils municipaux et les employés dans les 444 administrations municipales de l'Ontario. En tant que porte-parole en matière des affaires municipales, je suis fiers de collaborer avec ses partenaires locaux pour faire en sorte que nos politiques respectent leurs intérêts pour qu'ils puissent faire le travail de manière efficace. Les municipalités euh, constituent un palier euh, maturé du gouvernement et font partie essentielle de notre démocratie. C'est important de collaborer avec eux pour euh, offrir des services et pour réduire les coûts offerts par les administrations locales. Ces administrations ont besoin d'une cohérence de la part du gouvernement provincial pour euh, respecter leurs intérêts à l'avenir. Les services offerts par les employés municipaux sont tout à fait importants. Les municipalités entretiennent les routes, protègent les quartiers et font l'épuration de l'eau. Je voudrais remercier les milliers de fonctionnaires locaux et des milliers d'employés municipaux qui sont des ingénieurs, des travailleurs du secteur de la santé, des premiers intervenants, des travailleurs de, du secteur des ressources humaines, ces professionnels font en sorte que nos municipalités demeurent des endroits attirants pour les Ontariens. Je voudrais donc dire à ces municipalités, joyeuse semaine du gouvernement local, c'est quelque chose qui importe pendant toute l'année. D'autres déclarations, la députée de Windsor-West. Je prends la parole pour mettre en évidence ma solidarité avec des travailleurs d'uniforme qui sont en grève. Ce sont des ouvriers tout à fait qualifiés, mais Medic Labs offre des salaires très peu élevés. Ces travailleurs ne demandent pas un traitement spécial, mais un accord équitable. Les employés dans les hôpitaux de Windsor reçoivent le double de, des salaires de ces membres de personnel et ils font le même travail. Medical Labs affirme que ce n'est pas possible d'offrir un salaire décent. Ceux qui exploitent cette entreprise et qui sont financés par le public ne veulent pas sacrifier leurs bénéfices pour donner à leurs employés un salaire décent tout en offrant des services essentiels à nos collectivités. Plutôt... L'argent des contribuables est dépensé pour euh, financer des services clandestins médicaux. Les services des laboratoires privés étaient utilisés par le passé euh, par l'entremise de financement public, mais la privatisation du réseau de la santé a fait en sorte que ces services ont été externalisés. Le gouvernement libéral permet aux entreprises de prioriser les bénéfices au-delà des intérêts de la population. Le gouvernement doit faire en sorte que ses employés gagnent un salaire décent et doit arrêter la privatisation du réseau de la santé. Le député de Scarborough-Sud-Ouest. Merci. Je suis heureux de prendre la parole pour parler d'une barbecue tenue au centre communautaire dans la circonscription de Scarborough-Ouest. L'esprit communautaire a été mis en évidence et c'était l'un des meilleurs barbecues auxquels j'ai jamais assisté. C'était une excellente activité. C'était excellent de, de parler à mes commettants. Je voudrais remercier le personnel du centre communautaire de Scarborough West qui ont organisé cet événement et qui ont dû faire le nettoyage le jour, le jour suivant. Je voudrais aussi remercier les membres de mon personnel et les bénévoles qui ont participé à cet événement. C'était un effort communautaire. Et donc, euh, la, générosité, la générosité de la collectivité a été mise en évidence. C'est pour ça que j'aime vivre dans cette circonscription. Mais il y a d'autres activités, par exemple... Il y a un collecte de fonds qui se passe chaque année et donc le soutien communautaire est mis en évidence à chaque année. Le député de Lambton-Kent Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour reconnaître la semaine des petites entreprises au nom de notre groupe parlementaire. Les petites entreprises jouent un rôle très important au sein de nos collectivités. 90 des employés ontariennes sont empl employés par des petites entreprises. Moi, j'ai des origines en, en tant qu'employé d'une petite entreprise. Mes parents étaient entrepreneurs et depuis mon élection, j'ai parlé à plusieurs entrepreneurs et à plusieurs agricultures à l'échelle de la province. Et donc, euh, on utilise très souvent le mot « travaillant » pour décrire ces personnes, mais ceci n'englobe pas le travail que font ces personnes. Ceci ne mettent pas en évidence les sacrifices nécessaires à ch chaque jour. C'est une semaine qui vise à reconnaître les contributions de ces personnes et pour sensibiliser la population aux défis auxquels euh, elles font face. Il y a des, des impôts très élevés et des problèmes en matière de transport en commun. Je voudrais rassurer les petites entreprises de la province que notre groupe parlementaire s'efforce à faire en sorte que vous verrez de la prospérité. Nous dépendons de vos entreprises et vous devriez pouvoir dépendre du gouvernement aussi. D'autres déclarations. Le député d'Algoma Manatoulin. Merci, Monsieur le Président. J'adore parler de mes commettants et aujourd'hui je vais parler d'Adam Adam Pelletier. Adam est militante et a été choisie pour on représentait le Canada à la conférence en matière de changement climatique en Suède, là où on discutait du changement climatique. Et donc, cette personne a fait une présentation devant le ministre de l'Environnement de ce pays. Adam est récipiendaire d'une prix pour jeunes. Et et donc elle a été inspirée par sa, son grand-père et donc elle a aussi été récipiendaire d'un prix du gouverneur général. Elle a rencontré le premier ministre du Canada et elle a fait part de la déception de ses décisions quant au dossier environnemental. De 169 personnes nominées, c'est la seule canadienne qui a été nominée. Et donc, j'encourage je, mes collègues à en apprendre davantage et de soutenir uh, Autumn. Donc, on devrait la connaître pour le prix qu'elle a gagné. Le député de Northumberland, Quinty West. Merci. Je suis triste de parler de Hector McMillan. J'étais honoré lorsque la famille m'a demandé de parler lors de ses funérailles le samedi dernier. C'était une amie. Hector, comment l'appelait, a été élu en 2003 au palier mun mun municipal. Et donc, il n'était pas connaissant avant son élection. Mais peu après son élection, il m'a visité. Il avait un sac en main qui contenait du fromage et du chocolat de Campbellford. Et c'est tout, tout à fait un geste amical. Il avait aussi une liste de tâches à accomplir en tant que maire. Il était comme un bol. Lui, il savait régler des problèmes. Malheureusement, il y avait des problèmes en matière de santé. Il était touché par un cancer, mais durant sa maladie, il, il s'était forcé à faire en sorte que le gouvernement comprenne les besoins des collectivités. En fait, il l'a fait à l'échelle du monde entier. Nous n'étions pas toujours en désaccord, mais on se respectait. On, je le consulté très souvent et je voudrais donc remercier sa famille, Sandy, sa mère, Mark, ses enfants, ses petits-enfants pour euh, l'avoir partagé avec nous. Il a amélioré notre collectivité. Hector, vous allez nous manquer. D'autres déclarations, la députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je vous présente une invitation à célébrer le premier mois du patrimoine hindu. L'endroit, c'est le Hindu Vishnir. Et donc, l'invitation vient du docteur Bahandra Domey, président d'une entité hindue. Et un autre représentant de cette communauté. J'ai par déjà parlé de sa famille qui, a qui vit dans ma circonscription de Thornhill. Et lui, il est homme communautaire en compagnie de sa femme Herinder. Il a deux fils, deux filles, cinq petits-enfants. Et cette famille vit à Thornhill depuis 30 ans. C'est une famille très bien connue sur la rue Center. La date de l'activité, c'est le 4 novembre, dans 11h à 15h. Et donc, le musée de la civilisation indue sera mis en valeur. Il y aura des activités culturelles et des aliments de cette communauté. Donc, il a parlé des, des divers endroits, là où des personnes d'origine indienne euh, euh, vivent. Donc, c'est une excellente occasion euh, d'apprendre davantage pour ce qui est de cette culture. J'ai hâte de rencontrer des membres de ma collectivité. D'autres déclarations? Le député d'Eglinton-Lawrence. Hier. Le 15 octobre, c'était la journée de la sensibilisation à la perte de nouveau-nés. Donc, des groupes de mères se sont réunis dans les quatre coins de la province pour rendre hommage aux enfants perdus, que ce soit des fausses couches, des, des, des morts-nés, et donc le tour CN était allumé en, en rose, en violet et en bleu. Et donc en raison du projet de loi qui a été adopté dans cette Chambre, il y a un cadre de soutien qui vise à aider les femmes touchées par, par exemple, les fausses couches. 30 000 femmes ontariennes font face à ce problème chaque année. Une autre excellente nouvelle, la semaine dernière, en raison de notre projet de loi, un projet de loi semblable a été adopté en Nouvelle-Écosse. Je voudrais donc reconnaître le député de PTUI, Tim Houston, député conservateur, qui a de déposé ce projet de loi. C'était troisième, la troisième fois qu'il a essayé de faire adopter ce projet de loi. Donc merci beaucoup à la province et merci à tous ceux qui ont marqué cette date importante. Le député de Paris-Saint-Muskoka. Je prends la parole pour célébrer l'ouverture du centre d'éducation Near North à Sunbridge. C'est grâce à Jocelyn Palm qui avait les visions de créer un endroit pour célébrer les pratiques visant à favoriser la durabilité environnementale. Donc, les collectivités rurales deviendront des modèles à suivre quant à la durabilité environnementale en offrant des programmes de sensibilisation à la population en matière de durabilité rurale et en matière de diversité sociale. Lorsque j'ai visité le centre la vision de Johnson m'a touché profondément. Très souvent, on pense que le développement entraîne des effets nuisibles à l'environnement. Mais d'après moi, le maintien des écosystèmes est tout à fait important. Tout en dé développant le secteur du tourisme, il faut aussi prévoir une protection des zones humides. Nous ne devrions pas permettre la pollution de nos lacs parce que ceci aurait des effets tout à fait nuisibles pour le secteur du tourisme. Je suis tout à fait reconnaissant que Justin Palm, par exemple, veut faire en sorte que le développement ne s'oppose pas à la protection de l'environnement. J'espère que le changement sera une inspiration pour autrui. Je remercie les députés.